97 départements Crank Hit Yeah Pizza Mortel Avec nos peurs, nos envies Nos douleurs, nos soucis Nos désirs nous détruisent C'est le bordel dans ma vie Dans ma tête, l'infini J'ai du mal dans mon lit Le réveil Y'a a trop de bruit, un café, deux cloques pourtant. Faudrait que j'arrête demain, je diminue. Je dis stop, mais je continue. Ça s'empire, je regrette, mes délires sur le coup veulent rien dire. Alors je me mets à mentir, mon chaos, c'est l'enfer. J'ai envie de me saouler les soirs de pleine lune. C'est chacun pour soi et il y a pour tous. C'est pas si simple de rester cool Mais c'est cool de rester simple Envie de me saouler les soirs de pleine lune C'est chacun pour soi et le gars pour tous C'est pas si simple de rester cool Mais c'est cool de rester simple à côté de mes pièces, à fort chercher le bif, le stress progresse sans cesse, repâche mes tâches en rediff, piégé d'un système sans appel qui tire les ficelles, on cherche la vérité, que tu sois bouddhiste, chrétien ou athée, on est tous tentés par le vice, cibliste de tchatch à l'oreille mandatée. On vient de parler que t'es raté, T'as ta télé, si tu veux pas te planter, à toutes nos paroles, à tous nos actes manqués, faut pas se leurrer, nos parents ne sont pas élevés comme des ratés, des tapeurs de pâté qui se cachent derrière. Larmes. Si je pouvais me lever maintenant, quitter ce fauteuil roulant, trêve et antécédents Je veux les pourquoi du comment, si seulement faisait de l'argent, j'ai envie de me saouler les soirs de pleine lune. C'est chacun pour soi et le diable pour tous. C'est pas si simple de rester cool. Mais c'est cool de rester simple.